Bon, bonjour à toutes et à tous. Euh, nous entamons cet après-midi un panorama des initiatives francophones dans l'éducation ouverte. Donc je remercie toutes les collègues qui ont par répondu euh, par, un, par une réponse positive à ceux, à ceux d'être présents sur ce webinaire. Je remercie également toutes les participantes. Je connais plusieurs là quand on regarde la liste. Je vous remercie d'être là. Euh, c'est une table, bon, plaisantant tout à l'heure, on a dit que c'est une table du 8 mars, mais le 13 novembre. Donc, c'est une table féminine. C'est une table féminine pour dire qu'il y a aussi des femmes qui s'intéressent à la technologie, qu'il y a des femmes aussi qui s'intéressent à l'éducation ouverte. Et c'est toujours avec beaucoup de fierté qu'on accueille des femmes dans ce domaine. Donc, pour commencer, je vais présenter les collègues qui sont autour de cette table virtuelle ou ce, ces écrans, ce tour d'écran. Donc, on va essayer de faire un tour d'écran. Désolée, on a désactivé les caméras, mais on va les activer petit à petit pour vous permettre de voir les participantes. Euh, donc, la première participante est du Sénégal. C'est Marie-Hélène Ballot. Donc, voilà, Marie-Hélène est là. Marie-Hélène est une ingénieure technopédagogique. Elle est doctorante. Elle travaille dans les environnements informatiques d'apprentissage humain et elle est à Dakar. La deuxième intervenante c'est Madame Gada El Kayad qui est professeure, Gada si tu peux juste remettre ta caméra pour qu'on te voit et professeure titulaire et directrice du département des systèmes d'information et d'informatique de la faculté de commerce et d'université à l'université d'Alexandrie euh, Rada a travaillé à plein temps dans différents grands projets internationaux. Elle avait à la fois la tâche technique impliquant la mise en place des tests, de nouveaux systèmes. Euh, Rada est, est chercheur également. Elle a, elle a supervisé plusieurs projets de recherche, encadré plus de 20 doctorants. Elle a plusieurs articles dans son actif. Et elle est surtout la directrice de l'unité innovation pédagogique et apprentissage à distance à, à l'université de Saint-Gor. Merci Rada et bienvenue. La troisième, c'est madame Lilia Cheniti belkadi Lilia est maître de conférence habilité à diriger les recherches en informatique à l'Université de Sousse, en Tunisie. Elle a été coordinatrice de plusieurs projets nationaux et internationaux en e-learning. Le plus récent, c'est le Learning Lab Let's, Mena Network. Elle est co auteur du premier MOOC en informatique en technique Tunisie déployé sur FAN, co auteur de plusieurs cours en ligne et experte en e-learning auprès de plusieurs organismes nationaux et internationaux, à l'instar de l'Université virtuelle de Tunis, l'Agence universitaire de la francophonie. Et elle est actuellement coordinatrice de la cellule Innovation pédagogique et du numérique à l'Université de Sousse et directrice du département d'enseignement virtuel à son université. Euh, bon, Rada, euh, Lili, euh, ta caméra s'est désactivée, mais on reviendra vers toi tout à l'heure. Et donc, et à qu on, qu on qu on qu il y a Esmeralda Cromida. Euh, voilà, Esmeralda est en Albanie, euh, Tirana. Elle est enseignante, chercheur, maître de conférence au département de français, euh, docteur en sciences du langage et didactique des langues, des langues. actuellement vice-recteur de l'université de Tirana, et son domaine de recherche, c'est la didactique des langues étrangères, communication touristique, français de spécialité, méthodologie de recherche, FLE, etc. Merci, bonjour à Esmeralda. merci d'être là. Et la dernière qui va, que je vais présenter, la cinquième dans sur le panneau, c'est madame Barbara Classe qui est enseignante chercheur à TECFA, l'unité des technologies éducatives de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Elle enseigne la recherche qualitative, elle travaille actuellement sur le projet de recherche financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique sur l'éducation ouverte et la formation à la méthodologie de recherche. Bienvenue Barbara, bienvenue à tout le monde. On va commencer là par la première question qu'on posera à toutes les, de la même manière. Donc, elle posera à toutes les intervenantes de la même manière. Quelles sont les, univers, les initiatives en termes d'éducation ouverte ou open education, dans, les, dans vos universités, dans les universités de votre pays euh, Et est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails là-dessus Donc, on commencera par Marie-Hélène. Merci, euh, Mona. Euh, C'est bon? Donc, merci pour cette invitation, cette euh, opportunité que nous offre cette euh, table ronde de traiter de cette thématique très actuelle, euh, l'éducation ouverte, qui, il faut le dire, promeut une éducation universelle faisant fi des contraintes spatio-temporelles. Je peux aussi dire que les avantages de l'éducation ouverte ne sont plus à démontrer faisant place à un enseignement, apprentissage, accès apprenant. Ce dernier acquiert une certaine autonomie qui lui permet de développer, disons, en lui des compétences sociales qui vont lui faciliter l'accès au monde professionnel. Donc, pour en venir à la première interrogation sur les initiatives menées dans nos pays, il faut dire qu'au qu Sénégal, la crise sanitaire mondiale, la COVID-19, fut un catalyseur pour que les acteurs du monde éducatif prennent conscience de l'importance du besoin de la nécessité du, de l'éducation ouverte. D'abord, le programme des réformes prioritaires 2013-2017 de l'enseignement supérieur de la recherche au Sénégal a permis de propulser l'éducation ouverte. Ainsi, avec la création de l'université virtuelle du Sénégal, l'UVS, en 2014, plus de 40 000 étudiants ont eu à bénéficier d'une formation à distance. Euh, à cela s'ajoute la création d'instituts de formation à distance, l'IFOWAD, euh, dans les universités publiques sénégalaises. Euh, D'ailleurs, je veux dire à l'IFOWAD de l'université Aruntiop de Bombay, où j'exerce comme ingénieur technopédagogique nous avons pu euh, accompagner l'établissement à déployer la formation hybride euh, qui consiste à un enseignement mixte, alliant, enseignement à distance, enseignement en présentiel. Ainsi donc, avec ce, cette formation, ce dispositif hybride, tous les enseignements dits transversaux tels que l'anglais et le français sont entièrement, totalement dispensés en ligne. De la licence 1 au Master 2, donc pour chaque niveau, il y a une certaine mutualisation des ressources, ressources pédagogiques, de ce fait pour chaque niveau, que ce soit L1, L2 jusqu'au Master 1, c'est le même contenu qui est dispensé pour l'ensemble des classes. Euh, il faut noter pour s'en féliciter que cette hybridation des enseignements a permis de résoudre en partie le problème de disponibilité des salles de classe, disons, dans cette université. Et en outre, euh, les enseignants qui avaient la charge d'assurer les enseignements en présentiel ont bénéficié d'un accompagnement, d'une formation leur permettant d'assurer, disons, les tutorats à distance. Bon, entre autres initiatives allant dans le sens d'agrandir euh, l'offre éducative via l'ETIS, nous avons le déploiement d'un laboratoire à distance. Excusez-moi. D'un laboratoire à distance de travaux pratiques, en physique chimie à l'Université de Thiesse en 2019. Ce laboratoire à distance ainsi créé permet aux étudiants inscrits en licence 2 de physique chimie d'effectuer leurs travaux pratiques de physique à n'importe quel moment. Donc, il n'y a plus ce problème de disponibilité de, des, des salles de travaux pratiques pour effectuer les, mani les manipulations demandées. Nous n'oublions pas aussi la faculté des sciences et des technologies de l'éducation et de la formation qui se trouve à l'Université Cheikh Antonio de Dakar, qui offre une formation en ligne pour les personnes travaillant dans le secteur de l'éducation. Donc, cette formation est une formation de niveau Master 1 qui s'adresse à des personnes ayant une certaine expérience, disons, dans le domaine. On peut dire que nombreux sont les établissements d'enseignement supérieur au Sénégal qui offrent des formations diplômantes à distance tels que l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis, qui s'affirme, on peut dire, comme un centre d'excellence en formation à distance, avec la création des formations dans les domaines de l'informatique, des mathématiques, de l'anglais et d'autres disciplines. Il y a également l'école des bibliothécaires archivistes et documentalistes de Lucat, qui, on peut dire, est précurseur dans l'offre de formation à distance. Donc, on peut dire que c'est le premier établissement en quelque sorte à, à offrir des formations à distance. Euh, comme nous le constatons, donc, plusieurs plateformes d'apprentissage étaient déployées et cela depuis une dizaine d'années au Sénégal. Mais ces plateformes d'apprentissage, pour la plupart, étaient en léthargie. Utilisation timide ou méconnaissance chez les apprenants, d'une part, euh, et manque de volonté et d'initiative de la part des enseignants d'autre part. Euh, cependant, avec la COVID-19, comme je l'ai dit tantôt, euh, avec son corollaire, le confinement, ont engendré une forte demande de la part des enseignants-chercheurs pour des formations en scénarisation de cours euh, virtuels ou hybrides. Euh, D'ailleurs, euh, afin de permettre la mise à disposition des cours à travers tout type de support, euh, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation au Sénégal, a organisé des séries de formations au profit des établissements d'enseignement supérieur durant la période de confinement pour leur permettre en fait, d'assurer une certaine continuité euh, de l'offre pédagogique. Et sur la même lancée aussi dans le cadre de mon travail, euh, j'ai également eu à coordonner un projet dans lequel étaient impliqués 17 établissements de l'Afrique de l'Ouest, dont 6 établissements sénégalais. Donc, l'accompagnement de ce projet consiste tout simplement, euh, porte sur le développement, on peut dire, de cours hybrides. Donc, on accompagnait les enseignants, à, les établissements à pouvoir intégrer ce dispositif hybride dans leur offre de formation. Donc, comme nous le voyons, le, donc, la COVID-19 fut un catalyseur qui a boosté le développement, on peut dire, de l'éducation ouverte au Sénégal ou bien même en Afrique. En définitive, je peux dire que ces initiatives tendent à apporter des solutions face aux problèmes de massification dans les établissements d'enseignement supérieur, d'accès au matériel pédagogique, car les ressources financières font défaut. Sans oublier que ces initiatives permettent d'assurer la continuité pédagogique, disons. Dès lors, je peux dire que l'éducation ouverte au Sénégal a de beaux jours devant elle, car les différents acteurs concernés s'y mettent, et les décideurs institutionnels ont compris son importance. Donc, voilà, ce sont ces points-là que j'ai voulu partager avec vous en termes, disons, d'initiatives pour mieux asseoir l'éducation ouverte au Sénégal. Donc, je vous remercie. Merci, Mona. Oui, merci, Marie-Hélène. Merci, c'est très bien. Et on sait que le Sénégal est un pays précurseur dans la région. Merci beaucoup. Euh, Rada, si tu peux nous éclairer par rapport à ce qui se passe en Alexandrie, au Caire Micro, micro. Merci beaucoup, Mona. Euh, merci pour l'invitation pour participer à cette table ronde féminine. Euh, je suis vraiment honorée d'être parmi vous et, et j'aimerais partager euh, l'expérience Alexandrine plus d'autres expériences égyptiennes. Euh, en ce qui concerne le open education ou l'éducation ouverte ou les formations ouvertes, moi c'est comme ça d'ailleurs que j'ai que j'ai pensé que mon mon intervention doit couvrir parce que c'est vrai que je vais toucher à la partie enseignement euh, à distance, enseignement en ligne, mais euh, je, je, je le mets dans un cadre de formation ouverte, en fait, parce qu'il existe plusieurs types euh, euh, de formations formelles dans les universités, et comme toutes les universités d'ailleurs en Égypte, menant à une licence master et doctorat. Et il existe beaucoup de personnes qui, euh, pour des raisons de travail, euh, euh, peut-être ils ont leur, leur bac. Euh, ils ne commencent pas des études universitaires, donc ils vont sur le marché de travail et après un certain temps, ils trouvent qu'ils euh, ont raté quelque chose, ils ne peuvent pas euh, grimper sur l'échelle euh, organisationnelle si on veut, ils n'ont pas accès à de, de bons postes, donc ils euh, décident de retourner à l'université. Historiquement, c'était ça le cas, et l'université d'Alexandrie et l'université du Caire étaient euh, pionniers dans cet enseignement ouvert. Par enseignement ouvert, surtout en Égypte, on entend euh, ou on, on, on parle d'un euh, type d'enseignement et d'éducation où les conditions de recrutement sont plus simples et donc il y a euh, une accessibilité, une ouverture à un public plus large. Moi, je peux finir l'école à un certain, le, le lycée à un certain moment, aller travailler sur le marché pour dix ans et revenir euh, pour faire des études ouvertes. Euh, en fait, euh, depuis que nous avons commencé le, les, les programmes qu'on appelle les, les programmes d'enseignement, bon, en fait, l'acronyme est utilisé de façon, de, depuis un certain temps en Égypte, on les appelle les programmes d'enseignement ouvert ou euh, d'éducation ouverte, Talim euh, el en, en arabe même. Et alors, depuis qu'on a commencé cela, ça, ça a déjà commencé avec euh, de l'innovation imbriquée dedans. Et, et je m'explique parce que... Euh, les gens quand ils reviennent à l'université euh, pour un diplôme qui sera obtenu par enseignement ouvert euh, c'est en quelque sorte euh, ils reviennent avec une euh, dans la tête la philosophie de la reconnaissance des acquis euh, de, de leur expérience mais ils veulent euh, c'est pas la même procédure non ils, ils font des études autour euh, mais euh, ils, ils euh, ils veulent surtout la validation qu'eux, qui ont beaucoup appris sur le marché du travail, ils ont les connaissances et ils ont l'équivalent des diplômes. Alors, vraiment, euh, la philosophie est, était très innovante à l'époque, quand cela a commencé, et il y a plus d'une euh, vingtaine d'années. Euh, un. Deux, euh, quand c'était adressé majoritairement aux professionnels, même avant de, les plateformes répandues comme aujourd'hui, l'utilisation de l'Internet pour dispenser les différents cours, euh, on travaillait en Égypte avec ce qu'on appelle euh, les médias électroniques. Alors c'était les CD euh, et le contenu électronique était disponible... Euh, depuis depuis en fait euh, un bon moment euh, à ce public pour expliquer le contenu qui n'était pas, euh, parce que les gens ne pouvaient pas venir en classe souvent. Et euh, on avait une terminologie aussi très innovante appelée euh, les rencontres. On n'appelait on pas ça les cours, ni les séances, ni les sessions d'études, on les appelait les rencontres. Et, euh, aussi une, une optique de classe inversée, euh, qu'on n'appelait pas dans le temps classe inversée, mais c'était ça, euh, ça s'est développé ainsi. Euh, alors, ça, maintenant, avec euh, tout ce qui est euh, technologie, euh, les plateformes et tout ça, euh, euh, nous avons développé euh, plusieurs... Euh, formation ouverte à distance, surtout euh, des programmes de master professionnel euh, dans plusieurs spécialités, surtout à l'Université d'Alexandrie et qui sont euh, offerts complètement en ligne euh, avec, euh, en fait, sur une plateforme comme Moodle, par exemple, nous avons un master d'administration de, de, de, des entreprises, un master en neurobiologie, euh, plusieurs euh, masters de ce type-là. Qui en fait sont très flexibles au niveau de l'admission des, euh, des apprenants euh, et euh, on les catégorise en fait où ils rentrent dans la catégorie euh, de formation ouverte. Euh, une ouverture plus large euh, de euh, aussi on a on, on a démarré on a commencé il y a quelques années euh, quand on a lancé en Égypte notre plateforme euh, iGMOOC euh, notre plateforme de MOOC. Et euh, sur cette plateforme, euh, euh, on, a, on, a, on a commencé en fait euh, à euh, lancer plusieurs euh, cours ou modules. Le plus réussi peut-être, c'est le droit de l'homme. Et euh, une nouveauté aussi, c'est qu'on on intègre ce MOOC dans les formations euh, régulières ou les formations formelles euh, en, en entreprise, c'est-à-dire, euh, pardon, en, à l'université. C'est-à-dire, les étudiants suivent ce MOOC dans, euh, comme partie de leur curriculum ou leur cursus. Euh, cela dit, euh, je peux passer aux enseignements formels parce que je distingue entre formation ouverte et, et, et formation formelle, licence, master et doctorat pour, en fait, le lien que je fais ici, c'est euh, l'utilisation de la technologie. Alors, euh, une formation ouverte est une formation accessible à la masse. Euh, avec COVID-19 et même avant, avec l'unité d'Innovation Pédagogique de l'Université d'Alexandrie, on a fait plusieurs initiatives de formation et on a commencé à mettre en ligne plusieurs cours et... Et on a vu le fruit de tout ça lors de, du Covid, en fait, dans cette période-là. Et, et moi, je pense que c'est une ouverture dans, dans, dans un certain sens, parce que ça a rendu le matériel, le contenu pédagogique accessible à une grande masse. Mais j'aimerais, d'après notre expérience, partager des choses avec vous. En fait, euh, euh, d'après un questionnaire que nous avons euh, lancé, euh, puis euh, le, le, la communauté académique nous a répondu, la communauté, je parle de professeurs d'un côté et des étudiants d'autre côté, on s'est rendu compte que euh, les, les deux parties ne se comprennent pas du tout. C'est-à-dire, quand on pose la question sur euh, comment était votre euh, expérience d'enseignement à distance, les professeurs vont dire « excellente, c'est mieux que l'expérience en salle, les étudiants ont très bien compris ». Et puis, les mêmes étudiants qui ont reçu, reçu cette formation vont dire « de l'autre côté, c'était pas bien du tout, on n'a pas aimé les outils utilisés ». Alors, il y a une divergence de perception vraiment, vraiment assez grande. Et, et, et je, je, je dis que malgré tous les efforts fournis, euh, c'est un apprentissage. Euh, euh, l'enseignement à distance est toujours à son enfance euh, c'est vrai qu'on s'adapte parce qu'il faut qu'un contenu soit, soit enseigné il faut euh, passer des examens il faut que les apprenants passent d'un niveau à l'autre mais on est toujours en phase d'apprentissage euh, moi je trouve que euh, l'enseignement euh, à distance euh, que euh, nous, nous adoptons actuellement en programme euh, formelle, euh, elle sera la norme, c'est fini. Euh, en Égypte, maintenant, on parle de l'hybridation, ça c'est le, euh, le mot de hein, mag, ça c'est le mot, c'est le mot utilisé partout, et, euh, et puisque ça serait euh, utilisé, adopté dans les programmes formels, euh, je pense aussi que ça sera un bon outil pour euh, disséminer et élargir euh, euh, en fait, le périmètre de, de l'offre en programme ouvert, d'enseignement ouvert. Euh, euh, finalement, dans tout ça, euh, comme, comme on parle de open education, j'aimerais juste parler d'un petit, euh, d'un petit aspect qui est l'utilisation de de ressources éducatives libres, euh, je pense que nous avons un grand problème là-dedans euh, et peut-être que ce sera ma conclusion de mon intervention et je laisse euh, après la, la parole à, à, à la collègue qui me suit. Euh, en Égypte, jusqu'à maintenant, euh, euh, il n'y a, a pas une perception claire de l'utilisation de, de, de, de ressources libres. Si moi, à Khayyad, j'utilise des ressources libres, c'est-à-dire moi, comme professeur, je ne suis pas capable de monter mon cours. Or, l'importance est sur le contenu qu'un prof va développer. Mais un scénario a une importance moindre. Et moi, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de séminaires, de formations pour parler de la scénarisation. Et je, et je, je parle beaucoup aux collègues, je dis vous pouvez monter un cours avec zéro ressource que vous développez. Ne, ne réinventez pas la roue, euh, réutilisez des choses et vous pouvez toujours venir avec des, des, des scénarios très, très innovants. Euh, finalement, pour tout ce qui est licence pour les... Les, les, les ressources libres, euh, on n'a pas aussi un niveau de maturité acceptable. Euh, comment euh, garder les droits d'auteur, les différentes, euh, les Creative Commons, les, les, les licences euh, de ressources libres aussi. Ça, ce n'est pas un aspect euh, assez compris et assez assimilé en Égypte, mais on y arrive petit à petit. Euh, bon, je me suis baladée entre, entre enseignement ouvert, éducation ouverte et enseignement à distance euh, euh, et enseignement euh, formel. Et, et puis, je suis arrivée aussi aux, aux ressources libres, euh, plus euh, les, tous les aspects de propriété intellectuelle, licence et tout. Euh, et je pense que je veux conclure ici. Euh, on a besoin de comprendre, de développer davantage de scénarios pour la période à venir et c'est à peu près de la situation comme je la, euh, la perçois en Égypte. Euh, je te remercie, Mouana, pour l'invitation et euh, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci, Rana. Euh, je donne la parole à Lydia Cheliti pour nous faire part de ce qui se passe à, dans les universités tunisiennes. Et, et Lilia, j'ai pas pu arrêter les autres, mais si tu peux être plus succincte, ça serait très bien. Merci beaucoup. D'accord. Okay. Merci beaucoup, euh, chère Mona, de m'avoir associée à ce webinaire et à cette table Très contente d'être parmi vous euh, aujourd'hui. Euh, en fait, très rapidement, pour un, un peu parler des initiatives à l'échelle euh, de donc des universités tunisiennes, euh, moi, d'abord, j'estime que euh, l'open education euh, va permettre en fait, de renforcer les principes de, euh, de base de, de l'enseignement numérique qui sont euh, la flexibilité qu'on pourrait offrir aux apprenants pour pouvoir accéder aux ressources pédagogiques, la collaboration qu'on pourrait déclencher entre, le, euh, entre les différents acteurs impliqués et euh, puis l'accompagnement qu'on pourrait euh, offrir euh, aux différents apprenants dans un enseignement euh, en ligne. Euh, en Tunisie, en fait, je vais d'abord commencer par euh, présenter euh, très rapidement quelques initiatives à l'échelle de, de mon université qui sont relatives à l'éducation ouverte. Je commencerai d'abord par euh, évoquer euh, le premier MOOC en informatique euh, euh, euh, donc de, de mon université. Euh, je suis co-auteur avec des collègues euh, euh, donc, euh, pour ce MOOC qui a été déployé sur FAN et qui a donc ce MOOC à tournoi pour deux sessions avec à peu près 3500 apprenants pour chaque session. Et ça a été vraiment une expérience assez intéressante parce que ça a permis en fait de déclencher ce, ce, ce travail sur des ressources ouvertes. Et puis ça a été également expérimenté dans des expériences de blind de plan de classe inversée et, et d'autres expériences d'hybridation. Un deuxième, une deuxième expérience également qui était également intéressante il y a deux ans, où mon, mon, mon, notre université avait participé à un, à un appel euh, dans le cadre d'un projet Horizon 2020 pour l'expérimentation d'une plateforme d'éducation ouverte, SlideWiki. Et euh, nous avons été en fait euh, une, une, une université sélectionnée pour l'expérimentation de cette plateforme. Et nous avons expérimenté cela avec euh, à peu près 300 étudiants et euh, euh, ils ont eu accès à plus que 500 slides et ça a été une expérience très, très, très intéressante et très réussie. Euh, ensuite, nous avons également euh, une collègue, professeur Faye qui, qui, euh, qui, qui a, a mené un projet de l'université spécifique autour des Open Education Resources. Et ça a permis également de déclencher des ateliers de sensibilisation autour des de ressources éducatives libres et autour de, de, de, de l'open education en général. Donc, ça, c'est par rapport à un peu aux initiatives à l'échelle de université Maintenant, à l'échelle de l'université virtuelle, étant donné qu'en Tunisie, tout ce qui est enseignement à distance avait déjà commencé depuis la création de l'université virtuelle en 2002, c'est-à-dire depuis 18 ans. En fait, l'université virtuelle euh, était donc euh, la locomotive qui a un peu fait avancer l'enseignement en, numérique au sein euh, des différents établissements. Et euh, euh, par rapport aux ressources éducatives libres, je sais qu'il qu y a un, un, un, un atelier de formation autour des ressources éducatives libres, un euh, atelier de formation de formateurs et qui a suscité l'intérêt de plusieurs conseillers chercheurs. Ensuite, il y a euh, une expérience qui est très, très intéressante qui est relative au, au contenu du cours DCN Compétences et culture numérique C'est un module transversal qui est déployé pour différents euh, niveaux, euh, pour toutes les licences de différentes disciplines. Et euh, le contenu de, donc de ce, euh, de, des espaces de cours déployés euh, est composé de ressources éducatives. Euh, à, à, ensuite, il y, a, à, il y a eu également, il y a quelques années, des, euh, il y a exactement un an, euh, excusez-moi, un appel pour euh, des spokes euh, et euh, euh, plusieurs collègues avaient participé à cet appel. Et, et euh, maintenant, on est en train de finaliser euh, les spokes pour qu'ils soient déployés euh, très prochainement. Ce qui est très intéressant, ce qui est très récent maintenant, euh, la, la période de COVID et la période de confinement. Euh, donc, des ateliers de formation pour euh, les enseignants chanteurs de part de la Tunisie ont été lancés. Et un chiffre assez intéressant, euh, euh, je peux le, vous le communiquer, c'est qu'à peu près 6 000 enseignants euh, dans toute la Tunisie ont été formés à travers des ressources éducatives libres pour pouvoir mettre en ligne leurs ressources sur une plateforme d'enseignement de licence. Pour finir, je vais dire par rapport à toutes ces initiatives, que euh, je pense que l'éducation ouverte nous offre un framework très intéressant pour pouvoir produire des ressources pédagogiques et les partager avec les, les apprenants et euh, les autres euh, intervenants dans le euh, système d'enseignement. Merci beaucoup. Merci Lilia. Merci. Euh, merci. mais En plus, l'université virtuelle tunisienne, elle sert vraiment beaucoup d'exemples en Afrique subsaharienne. Et ça a toujours été le, la locomotive pour tout ce qui est ressources pédagogiques, pour tout ce qui est formation ouverte. Euh, donc, euh, on sort de l'Afrique pour aller en Albanie et donner la parole à Esmeralda Promida pour nous faire part de, des expériences albanaises dans le domaine. Bonjour, chère Mona, bonjour, chers amis. Euh, merci beaucoup de m'avoir invité euh, dans cette conférence que je trouve très intéressante euh, pour le moment qu'on est tous en train de, de passer avec la pandémie. Euh, je vais parler pour nous, euh, voilà, de l'institution que je représente. Euh, pour la formation euh, dans l'Université de Tirana, en fait, il n'y a pas de formation diplômante donc à distance. Et euh, même la euh, loi de l'enseignement supérieur euh, ne prévoit pas euh, ce type de formation. Mais euh, avec euh, la pandémie qui s'est déclarée au mois de mars, donc euh, nous avons tous été euh, devant une situation inhabituelle. Donc, euh, il fallait euh, faire face à une situation euh, très difficile, donc euh, changer euh, le... Euh, changer... Euh, la forme de notre enseignement, d'enseignement d'apprentissage et passer du présentiel à des cours en ligne. Ce qui n'était pas facile et je pense que c'était une situation où il fallait faire, faire face à, à, beaucoup de, à beaucoup de mesures à, à prendre, à, à faire face au changement des, des mentalités et euh, pour euh, établir donc pour euh, régler donc ce type de d'enseignement d'apprentissage euh, si euh, pendant, euh ce deuxième semestre, donc, ou si vous voulez, le début de l'année 2020, donc, il était un peu difficile d'organiser l'enseignement parce que chacun a pu essayer de, de trouver des moyens, donc, des plateformes différentes pour faire les cours à distance. Maintenant, avec la nouvelle rentrée, il y a, donc, une... Euh, il y a eu un meilleur travail donc pour euh, euh, mettre en place une plateforme euh, unifiée donc pour euh, toute l'institution. Euh, donc euh, ce qu'on a fait c'est que voilà euh, on a fait appel donc à, euh, on a sollicité l'appui de l'établissement pour euh, se familiariser donc avec euh, les, les cours en ligne. Euh, ce qui est important aussi à dire, c'est que même si euh, les formations diplômantes à distance n'existent pas, donc l'université, et cette université est la plus grande université de l'Albanie, euh, toutes ces dernières années, donc euh, les cas, euh, donc euh, euh, depuis 2000, des années 2000, donc euh, jusqu'à maintenant, euh, il y a beaucoup de collègues qui ont fait des, des formations pour... Euh, euh, mettre en ligne des cours euh, ou de, de, qui se sont formés pour l'utilisation des nouvelles technologies. Et euh, voilà, c'est à ce moment que nous avons fait appel euh, aux compétences de ces collègues euh, et pour initier euh, pour, euh, pour, euh, ou pour euh, former euh, d'autres collègues et pour euh, réaliser donc, les objectifs de l'enseignement-apprentissage. Euh, euh, nous avons fait appel à des, à des communautés Donc, euh, pour ces euh, questions. Nous avons encouragé les collègues à participer dans ce type euh, d'enseignement, dans ce type de cours, nous avons encouragé les étudiants, ce qui n'est pas toujours facile par manque, quelquefois, d'outils de, de, et euh, de connexion sur Internet. Euh, donc, c'est à partir d'une analyse des, des besoins que nous avons après euh, essayé de, de voir euh, par quels moyens, donc, euh, euh, réaliser, euh, travailler, donc, pour combler les lacunes. Euh, donc, une plateforme, euh, on a commencé à faire nos cours avec la plateforme Microsoft Teams et... Euh, tout a été fait dès le début donc pour créer la base des données euh, avec les étudiants et euh, les enseignants. Il s'agit presque de 23 000 euh, d'étudiants et encore d'enseignants de euh, presque 1 000 euh, enseignants, ce qui n'était pas chose facile. Euh, et après, donc, euh, une fois que cette base de données a été créée, euh, il fallait donc euh, créer aussi un document euh, qui pourrait orienter les, les, les enseignants et les étudiants comment utiliser cette plateforme, mais comment adapter, élaborer euh, euh, du matériel d'enseignement d'apprentissage comment faire plusieurs pratiques, donc des cours, les laboratoires, comment évaluer, etc. Donc, tout de suite, donc, des collègues de, voilà, de didactique ont euh, essayé de produire des documents pour orienter les, les, les enseignants et les étudiants, d'un côté euh, pour utiliser l'utilisation technique de, de, de la plateforme, mais de l'autre aussi pour euh, réaliser toutes les activités d'enseignement-apprentissage euh, selon donc, euh, les modalités qu'il fallait. Euh, mais il y a euh, pas mal de questions qui se dressent dans, dans, dans ce moment-là. Donc, euh, il y a les difficultés euh, quand on est en ligne, donc la difficulté d'accès à des matériels d'enseignement, d'apprentissage pertinents et d'autres qualité. Euh, C'est euh, la nécessité... Euh, de répondre aux besoins souvent divers des apprenants et euh, euh, il faut considérer donc euh, ces différents besoins. Euh, il faut, euh, si on parle d'habitude donc de l'enseignement présentiel, de la centration sur l'apprenant, il faut veiller aussi que même dans ce type d'enseignement, euh, respect, euh, donc euh, respecter l'approche de l'enseignement centré sur euh, l'apprentissage et euh, euh, l'apprenant. Donc, euh, il faut, euh, il y a d'autres questions aussi qui se, se posent. Euh, par exemple, le fait comment euh, il faut très vite. Donc, euh, comment faire pour euh, avoir euh, une base de données, des, des, de la littérature, des documents, des, euh, des documents pédagogiques à, à, à travailler avec, euh, pour que les, les étudiants aussi euh, les utilisent. Euh, donc, euh, voilà un peu euh, la situation euh, de, de cet enseignement à distance qui n'est pas vraiment, donc, euh, qui était un enseignement par nécessité, mais pas euh, parce que vraiment il existe une formation diplômante à distance chez nous, euh, mais euh, vu euh, les choses comme elles se sont déroulées partout dans le monde, vu les, les meilleurs bonnes pratiques, et voilà, je... Euh, je profite de la participation dans cet atelier pour profiter des bonnes pratiques et pour euh, réfléchir à mettre en place euh, des formations de ce type-là euh, et qui pourraient être intéressantes pour, euh, même pour notre public. Merci beaucoup. Merci Esmiralda. Euh, merci pour l'expérience albanaise et merci euh, pour cet euh, esprit de partage. Et pour capitaliser des expériences qui ont été mises en place. Donc, je cède la parole à Barbara Klaas de l'Université de Genève pour nous faire part de, des expérimentations qui se déroulent à l'Université Genève si Bonjour à toutes et à tous, euh, je vais commencer par remercier Mounin chaleureusement de m'avoir invité à participer à cette table ronde et remercier aussi Périne d'avoir pris l'initiative et d'avoir pu rendre possible cette euh, première édition francophone de Open Education Global. Je pense que c'est vraiment un élément important et avant de répondre à la question, J'aimerais en fait poser quelques éléments de contexte parce que euh, vous savez qu'il y a 30 ans, euh, proche, tout proche de Genève, ici au CERN, le web a été inventé. Et ce web a été inventé à l'époque pour permettre aux scientifiques du monde entier de partager l'information, d'échanger, de construire ensemble. On retrouve, il me semble, des valeurs très proches de celles que l'on essaye de refaire vivre avec l'Open Education, Open Science et autres mouvements open. Donc ça, c'était pour la partie euh, contextuelle parce que je pense qu'une institution est rattachée à son contexte historique, géographique, etc. Et euh, maintenant, pour répondre vraiment à la question, en fait, euh, contrairement aux collègues, je vais me positionner à un niveau un peu plus infrastructurel, disons, que directement de l'enseignement. Parce que euh, il y a ici à l'université de Genève le centre de formation continue et à distance qui est un centre très actif depuis euh, plus d'une dizaine d'années et euh, qui est porteur en fait de cette initiative Open Education et très concrètement en quoi est-ce que ça s'est euh, manifesté en début euh, d'année 2020, c'est euh, l'inscription dans le statut de l'Université de Genève, article 65, du, de la possibilité de faire un certificat euh, d'études ouvertes, Certificate of Open Studies. Un peu plus tard dans le chat, je pourrais vous mettre les liens euh, pour accéder aux différents documents et ressources dont je parle. Donc ce centre est très actif. Et euh, au-delà des initiatives personnelles, comme celles que je porte par exemple avec le, le projet de recherche que, que je mène actuellement sur euh, Open Education et euh, enseignement-apprentissage de la méthodologie de recherche en éducation, donc au-delà de ces, indi des, ces initiatives individuelles, je pense que ces initiatives institutionnelles sont quelque part euh, plus importantes dans le sens où elles permettent de mettre un cadre, de mettre une infrastructure et de permettre aux acteurs, donc après de terrain, les enseignants-chercheurs, de mener, de mettre en place des enseignements, des projets de recherche, etc. Euh, il y a d'autres euh, projets open qui sont portés par l'institution. La bibliothèque est très active avec tout ce qui est open access, donc tant euh, mettre à disposition les ressources produites par les acteurs de l'université de Genève que rendre disponibles les journaux scientifiques et soutenir donc tout ce qui est open dans toutes les directions. Il y a aussi euh, le, le mouvement open research data qui est très très soutenu avec euh, la création euh, tout toute récente d'une archive ouverte pour déposer ces données de recherche. Il y a bien sûr la cellule MOOC qui produit des MOOC depuis plusieurs années. Il y a vraiment plusieurs initiatives qui sont là et qui permettent aux acteurs de commencer à développer des initiatives dans le sens de, de Open Education. Donc pour conclure, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est justement... C que ce qui est important, c'est qu'il y ait un cadre institutionnel, un cadre juridique dans lequel les acteurs peuvent inscrire leurs actions. Voilà, merci Mouna, et je te rends la parole. Merci Barbara. Euh, pour ne pas trop traîner sur la deuxième question, on va essayer d'être très succinct. Euh, en, rapidement, euh, je vais vous poser la question, quelles sont les difficultés, les entraves qui empêche un développement plus important d'une éducation ouverte. Rada et Barbara ont commencé à répondre à la question, Rada, en évoquant les, la question de ressources éducatives libres et de la non appropriation par les, les enseignants de ces ressources qui ne leur appartiennent pas, parce qu'il y a aussi un problème de droit d'auteur que les, auteurs, les enseignants ne maîtrisent pas forcément. Barbara a insisté sur le côté institutionnel qui est un côté très important euh, et aussi euh, tu as présenté le contexte qui était important euh, aussi de dire que l'essence le, du web était dans le libre mais après ça a viré. Euh, donc je vais vous redonner la parole mais pour répondre très rapidement parce qu'on a... Une autre intervention de Mascal-Pascal Blanc plus tard. Très rapidement en deux minutes, quelles sont d'après vous la plus grande difficulté dans votre pays pour un déploiement plus important d'une éducation ouverte Je commence par Marie-Hélène. Oui, moi, voilà, euh, merci. En fait, par rapport à cette deuxième interrogation, j'orienterai mon inter intervention sur deux points. Déjà, le, le premier point c'est que je note de ce que je note comme limite au déploiement à large échelle de l'éducation ouverte, c'est l'absence de cadrage, disons, juridique. En fait, dans le cadre de mes recherches, il est rare, d'ailleurs je n'ai pas de trouvé de texte euh, juridique régissant l'utilisation d'outils pédagogiques adéquats pour mieux développer l'éducation ouverte en, en, en Afrique. On peut dire et une politique qui vise vraiment à vulgariser l'option euh, éducation euh, ouverte va sans aucun doute s'accompagner de, de textes euh, normatifs dans le but de définir et de mettre, euh, disons, en exergue le rôle de chacun des, des acteurs concernés, à savoir les institutionnels, les enseignants-chercheurs ou bien même les étudiants qui sont placés au cœur du système euh, éducatif, disons. Et autre chose aussi, euh, avec ce déploiement à large échelle, là, il faut, je pense, impérativement euh, réinventer le métier de l'enseignant-chercheur qui doit passer du travail, euh, disons, individuel habituel à un travail euh, collaboratif avec ses pairs afin de trouver, disons, des pratiques pédagogiques pour mieux accompagner les étudiants dans leur démarche d'apprentissage. Euh, L'existence du cadrage juridique aussi, je peux dire, assure la valorisation, disons, la reconnaissance du temps de travail effectué par l'enseignant-chercheur, qui, il faut le dire, sera beaucoup plus, sera plus important que le travail effectué dans le système classique. Et la recherche de ces bons outils et bonnes pratiques pédagogiques pour assurer une éducation de qualité à l'étudiant euh, seront les maîtres mots pour la durabilité de l'éducation ouverte en Afrique. Et le deuxième point, euh, limite par rapport toujours au déploiement à large échelle de l'éducation ouverte, c'est la non prise en compte des besoins des étudiants. Donc, si l'on veut un déploiement à large échelle de l'éducation ouverte et une appropriation massive des apprenants, il est euh, impératif d'étudier le profil de ces apprenants-là. Euh, certes, comme je l'ai dit tantôt, le numérique est un moyen sûr pour développer l'éducation ouverte, comme je l'ai montré à travers les différentes initiatives menées au Sénégal. Mais il serait judicieux au fait de réfléchir sur la problématique de l'étudiant qui ne dispose pas d'ordinateur, de l'étudiant qui a un accès Internet limité, de l'étudiant qui est seul derrière son écran. La réussite de l'éducation ouverte dépend des bonnes questions que va se poser le concepteur, disons, avant sa mise en œuvre en étudiant au préalable le profil de ses apprenants. Et ce travail de conception doit être minutieusement mené à travers une approche, disons, inclusive, de façon à lever tous les obstacles et dissiper euh, toute crainte. Euh, déjà, comme, comme exemple, dans le cadre de mes recherches qui portent sur les environnements informatiques pour l'apprentissage humain, euh, j'ai euh, eu à développer un dispositif, disons, d'apprentissage à distance qui utilise des appareils mobiles. Et à partir de mes recherches, j'ai constaté que donc ces dispositifs, c'est pour les professionnels en situation de nomadisme. Euh, j'ai constaté que ces professionnels en situation de nomadisme ont des difficultés euh, par rapport euh, à la durabilité de leur formation. Pourquoi? Je m'explique. Euh, ainsi, en fait, il y a un certain décrochage à un moment donné parce qu'il n'y a pas cette collaboration. Donc, ce qu'on a eu à faire comme solution, c'est de proposer un dispositif qui va mettre en avant la collaboration entre pairs en assurant une formation automatique de groupes d'apprenants. Donc, cet exemple, c'est juste pour confirmer encore une fois que tout dispositif d'apprentissage doit s'adapter aux besoins des apprenants. Et pour terminer, j'insisterai juste sur le fait que l'éducation ouverte ne pourrait croître sans la prise en main de cette question là par les décideurs institutionnels afin de poser les différentes réformes permettant aux différents acteurs concernés, de prendre conscience des rôles qu'ils auront à mener. Donc, euh, je vous remercie pour être présent sur ces deux points-là sur lesquels euh, j'ai voulu insister en termes de limites par rapport au déploiement à large échelle de l'éducation ouverte au Sénégal. Merci beaucoup, Mme Merci Marie-Hélène. Rad, tu avais commencé à, à, à évoquer les problèmes des ressources éducatives libres. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés, d'entraves pour la mise en place à l'échelle de l'éducation verte. Euh, merci, Mona. Euh, oui, je serai très succincte. J'ai parlé déjà de quelques problèmes. Je pense que euh, le problème majeur, c'est que euh, tout ce qui est flexible et libre est moins coté, si on veut, est euh, moins vu euh, dans le contexte égyptien. Et, euh, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être euh, euh, il faut euh, passer par le chemin difficile pour que les diplômes et pour que euh, les acquis dans un processus euh, euh, d'enseignement aient plus de valeur. Alors moi je pense qu'il faut un changement de culture euh, aussi euh, les, les, les enseignements libres, on pense que euh, petit à petit, si on, on fait répandre des, des, des programmes et des enseignements de ce type-là, et, et si davantage de sources seront accessibles, euh, nous, comme on, université, on aura euh, on aura un rôle moindre. Ou, et, et ça, je pense, ce n'est pas le moment d'élaborer sur ça, mais non, on va changer de rôle un peu, euh, mais euh, il ne faut pas avoir des, de la peur ou des craintes de, de l'enseignement ouvert. Alors, ça, c'est un point euh, culturel important. Euh, L'autre chose, c'est que euh, c'est aussi culturel. Moi, je parlais de l'utilisation de ressources libres et euh, les licences. Moi, je parlerai maintenant de la production de ressources libres. Euh, euh, les, les, les gens ne veulent pas travailler ensemble en général. La collaboration euh, est à développer davantage. Et euh, l'idée que euh, je produis et je, je, je fais quelque chose pour que les autres utilisent, euh, moi, je trouve que c'est très valorisant. Si moi, je, je donne quelque chose à la communauté scientifique mondiale et que, qu'ils utilisent mes ressources à moi, c'est quelque chose. Mais ce n'est pas tout le monde que, que voit les, les, les choses ainsi. Alors, euh, une culture de partage, de promotion, de, de, de flexibilité et, et d'ouverture est à promouvoir. Merci beaucoup, chère micro était fermé. Merci beaucoup, Radha. Euh, Peut-être, Lilia, tu as d'autres euh, difficultés, d'autres entraves. Bon, je sais que les ressources libres, euh, il y a eu beaucoup de développement en Tunisie de ressources libres, mais est-ce que c'est vraiment des ressources libres ou c'est un usage très personnel voilà. Exactement, Mona. Justement, je vais revenir à un point qui vient d'être évoqué par Rada. Et euh, je pense que euh, déjà, il y a plusieurs personnes qui sont déjà sensibilisées à l'enseignement numérique. Mais par rapport à l'éducation ouverte, plus précisément, je pense qu'on a besoin encore de renforcer euh, euh, et de travailler sur des activités de, pour sensibiliser euh, les jeunes, surtout à cette culture de partage et cette culture de Creative Commons euh, à travers des activités et des workshops. Donc, je pense qu'on euh, a besoin à ce stade, et particulièrement maintenant, euh, Étant donné cette conjoncture, étant donné cette, cette situation actuelle où les gens deviennent de plus en plus sensibilisés à, aux avantages de l'enseignement numérique, qu'on pourrait euh, attirer leur attention sur, euh, sur l'éducation ouverte et sur cette culture de, de partage euh, en utilisant les licences ouvertes. Deuxième, deuxième point essentiel, c'est le, le, le manque d'infrastructures. On a besoin de mettre en place des banques de ressources éducatives libres. On a besoin de mettre en place des environnements qui vont permettre d'héberger de, des NIC et de les rendre accessibles à, à, à, à, au grand public. Donc, l'infrastructure est nécessaire également pour pouvoir déployer des ressources libres. Troisième point essentiel, à mon avis, c'est la valorisation de la production des ressources éducatives libres. C'est-à-dire prendre en considération cela dans, euh, dans les parcours académiques. Par exemple, le fait d'avoir euh, des badges ou de, de suivre des parcours euh, euh, euh, euh, ouverts euh, vont être valorisés en termes de crédit dans les parcours académiques pour les apprenants mais également pour les équipes pédagogiques qui vont produire des ressources pédagogiques euh, ouvertes, qui vont être euh, valorisées dans, euh, dans leur avancement de carrière. Et j'estime que cela, c'est vraiment un levier de l'innovation pédagogique. Dernier point, c'est qu'on euh, devrait également focaliser sur le partage des pratiques pédagogiques ouvertes, aller beaucoup plus vers, euh, vers des open openings, vers des, euh, vers des scénarios de micro-learning qui vont permettre en fait le partage de ces ressources, même à petite échelle, c'est-à-dire à, par rapport à, à, des, à des expériences d'enseignement assez euh, réduites et assez, euh, euh, assez euh, limitées en, en termes de temps et en termes de contenu. Euh, et aller vers de ce qu'on appelle du open teaching, c'est-à-dire que les universités vont euh, s'ouvrir beaucoup plus vers des parcours informels. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est ce qui va permettre de promouvoir l'éducation ouverte. Et finalement, je finirai par dire que euh, même si dans certaines universités il euh, ce, euh, y a, y a une, une vision pour aller vers l'éducation ouverte je pense qu'il est primordial que pour toutes les universités que ce, ce point soit euh, euh, écrit soit euh, inclus dans leur plan stratégique de manière à, à si c'est vraiment euh, spécifié et indiqué dans le plan stratégique de chaque université c'est comme ça qu'on va euh, euh, faire avancer les choses et c'est comme ça qu'on va encourager les différents acteurs pour produire ces ressources éducatives libres, pour les utiliser et pour les partager et euh, un, un peu euh, euh, diffuser cette culture autour euh, de l'éducation ouverte. Voilà les points que je voulais partager avec vous. Merci Lilia, c'est exactement ça, pour la plupart c'est ça. Il y a un manque de banque de ressources, il y a un manque de culture de l'usage, il y a beaucoup de problèmes dans ce sens. Esmeralda, au-delà de, de du problème juridique que tu as évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres problèmes Alors, moi, je, je partage l'idée de Madame Classe, donc, qui vient de dire que c'est, voilà, c'est une question d'infrastructure, mais c'est aussi euh, une question de cadrage institutionnel. Donc, c'est important de, de régler ces, ces deux choses. Et d'autre part, ce qui est important aussi, c'est euh, il faut éduquer donc, euh, cette culture donc, des euh, ressources euh, libres en ligne. Ça veut dire, euh, euh, il faut cette culture de partage, donc euh, cette euh, culture de, de, de proposer, de, donc les enseignants, ils doivent d'un côté euh, apprendre à mieux évaluer les ressources euh, éducatives en ligne, mais d'autre part aussi, et, et ils doivent donc... Euh, contribuer à euh, élaborer de ces euh, uh, types de ressources, donc, euh, pour euh, euh, l'éducation. Donc, euh, je pense que voilà, ce sont des, euh, des stratégies des, des, euh, qu'on doit mettre en, en avant et euh, qu'on ne peut pas faire sans, euh, sans cela. Donc, euh, au moins, il faut essayer d'avoir ça aussi. Donc, voilà ce que je pense. Merci Esmeralda. Barbara Oui, alors euh, je vais revenir sur cette histoire de cadre en rebondissant un petit peu par exemple sur ce que Lilia disait euh, quand elle parlait de valorisation de la réalisation des ressources éducatives libres dans les parcours académiques. Donc euh, je pense qu'il y a cette dimension institutionnelle et sociétale dans laquelle l'open education va devoir être acceptée et acceptable en fait. Et ça c'est par l'évolution des mentalités que ça va se faire. Euh, ensuite il y a la dimension technologique, parce qu'il faut qu'on trouve des technologies robustes, par exemple actuellement on sait que la blockchain est très prometteuse, mais on ne sait pas encore, en tous les cas, au niveau suisse, on n'a pas trouvé, par exemple, un provider suisse qui permettrait d'avoir les données en Suisse, etc. Euh, vous savez, toutes ces lois sur la, la protection des données euh, qu'il faut aussi respecter. Donc, trouver des solutions technologiques qui soient euh, respectueuses des valeurs de l'open education et en phase avec euh, toutes les autres euh, régulations. Et puis aussi, euh, il faut pas oublier la dimension économique, en fait. Euh, comment euh, payer tout ça Donc, euh, inventer des nouveaux, euh, des nouveaux modèles économiques qui permettent euh, de véhiculer à nouveau les valeurs de l'open education, euh, de faire en sorte que ça puisse vivre de manière euh, durable et équitable. Voilà. Donc, euh, je pense que le cadre européen, en fait pose déjà des bonnes bases et si les différentes institutions d'éducation supérieure essayaient de le mettre en œuvre et de le faire de manière collaborative comme on a eu l'exemple hier pendant la conférence d'ouverture de l'université de Nantes, je pense que assez rapidement on pourrait arriver à des résultats concrets. Merci beaucoup. Euh, merci à tout le monde. J'ai des questions, mais je ne sais pas si vous pouvez répondre directement. Moi, j'ai essayé de faire de mon mieux. Euh, est-ce qu'il y a des structures qui développent des parcours de formation contenu, déploiement, euh, en formation strictement à distance Et dans ce cas, où euh, qu est-ce est qu'on peut inscrire des étudiants nationaux et internationaux J'ai renvoyé vers le lien de fouad.mouc.auf.org, les, les formations de, de l'AUF. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui pourra rajouter une information. Bon, je passe à la question d'après et j'avoue que je n'ai pas de réponse. Peut-être Marie-Hélène peut m'aider. Marie Pourquoi la plupart des universités du Sud du Sahara ne recrutent pas des ingénieurs pédagogues ou pédagogiques, mais uniquement des docteurs? Alors que toi, tu étais ingénieur pédagogue, Marie-Hélène. Oui, en fait, je n'ai pas trop compris sa question, la question de Amadou. Donc je ne sais pas si c'est par rapport au poste d'enseignant chercheur ou bien si c'est par rapport au poste d'ingénieur pédagogique. Parce que pour le prof pour recruter un ingénieur pédagogique au niveau des universités du Sud, le profil qui est, qui est requis c'est juste c'est avoir un master. Si on a un master normalement, on peut occuper ce poste d'ingénieur pédagogique au niveau des universités. Ça ne nécessite pas forcément d'avoir un niveau de doctorat. Donc, je ne sais pas si, si j'ai bien répondu à sa question. Je pense que oui, mais on va voir, il va nous répondre. Ouais. Merci Marie-Hélène. Merci Mona. Après, il y a une question de M. Didier Wallou. Quelles sont les expérimentations utilisant les, TI, les TICE, les, T les technologies d'information et de la communication pour l'éducation, qui sont actuellement à l'œuvre à destination des publics non universitaires? De plus, ces formations sont-elles accompagnées par la recherche? L'exemple que Didier connaît, que moi aussi je connais, puis la plupart ici, c'est EFADEM, Sinon, Elan. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres, il y a TESA aussi, des, mais dans le même style, c'est pour l'éducation les, les de base. Je ne sais pas si vous connaissiez d'autres expérimentations, Barbara, de ton côté, euh, et qui ne sont pas forcément pour des universitaires, parce que toi, tu travailles avec ce genre de public. Euh, non, pas directement en fait, c'est assez naissant encore. D'accord. Bon, Didier, je t'ai donné ta réponse. Je pense que Efadem c'est ton bébé, pas le mien. Bon. Après, la question de Didier aussi, c'est un annuaire des compétences liées à ces nouvelles habilités pédagogiques existe-t-il dans la francophonie, notamment du sud et de l'est Enfin, des travaux prospectivistes ont-ils été réalisés ou sont-ils en cours de réalisation ou planifiés à court terme Bon, moi, je connais le référentiel de compétences de l'OCDE. Avec Lili Hachnit et d'autres collègues, nous avons également travaillé sur un référentiel de compétences pour les, mé les métiers de TICE et l'habilité pédagogique liée aux métiers du numérique éducatif. Euh, après, est-ce qu'il y a des travaux pour, pour, pour, prospectivistes je, je sais qu'il y a les compétences du 21e siècle sur, sur lesquelles un grand projet de l'UNESCO travaille et identifie les compétences dans ce sens. Je ne sais pas Lydia, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. C'est exactement ça, donc, euh, donc Des référentiels de compétences avaient été développés, tel que tu viens de le citer. Et je voudrais juste ajouter, à réagir par rapport à une question qui avait été évoquée dans, le, dans la liste des questions. Euh, par rapport aux ingénieurs pédagogiques, je pense qu'on on, l'avait discuté d'ailleurs récemment dans l'une des réunions au, au niveau du département d'enseignement de virtuel. il est important de mettre en place des cellules d'ingénierie pédagogique au niveau des établissements qui vont justement accompagner cette production de ressources éducatives, libres et qui vont vraiment assister euh, les, les enseignants et également les étudiants euh, dans cette culture de partage. Voilà. Je voulais réagir par rapport à ce point de l'une voix. J'étais en train de l'écrire. Voilà. Donc, tu as répondu à la question sur la, la stratégie des, des... Non, tu ne l'as pas encore répondu sur celle-là. Sur la base de vos expériences, quelle stratégie développer pour l'évaluation des apprentissages, des disciplines spécifiques comme l'art, plastique, musique, etc.? Pour l'évaluation. Est-ce que vous, bon, on avait fait un, avec Ligue et Abad, je pense, on avait fait tout un webinaire de, avec cinq interventions sur les techniques d'évaluation en ligne. Oui. Donc, je sais pas si, voilà, je sais pas, Lilia, si tu peux partager le lien du webinaire, parce que c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas qu'une seule technique, ça dépend du, ça dépend aussi de la matière, de la, du public cible, on n'évalue pas la, de la même manière des enfants de 5 ans et des étudiants de 23 ans. Donc, il y, y avait un webinaire très, très intéressant qui a été organisé par Rada et Lilia, et, et j'ai participé à ce webinaire. Oui, je, je mettrai tout de suite le lien sur le, le chat. Euh, voilà. Effectivement, c'était un webinaire de partage de pratiques euh, autour de l'évaluation à distance et euh, euh, les modalités d'évaluation en ligne. Je le me suite. Voilà, merci. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions et je vais. Vous, je vous remercie de vos interventions. Je vous remercie également de votre esprit de partage et de synthèse. Je vais vous demander, bon je ne peux pas vous faire la bise ni vous tendre la main, malheureusement on est loin, mais je vais vous demander de sortir de la scène, de quitter la scène et on va demander à madame Pascale Blanc de rentrer dans la scène. Merci beaucoup et bon week-end. Mais vous continuez à nous écouter, vous restez. Ok, merci beaucoup Mona, merci, au revoir. Merci, merci à Bonjour Pascal, j'espère que, que tu as suivi tout ce qui a été dit avec grand intérêt tout à fait. Voilà, <rire> merci beaucoup. Donc euh, je vais vous présenter rapidement Pascal avant de lui donner la parole. Donc Pascal Blanc est détentrice d'un doctorat en informatique de l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6, France. Elle cumule plus de 25 ans d'expérience en technologie de l'information et de la communication dans les domaines de l'éducation, de la santé, du transport humain, dont 15 ans en gestion du soutien à l'enseignement, à l'apprentissage et à l'innovation pédagogique dans le réseau de l'enseignement supérieur au Québec. Elle a notamment été responsable des systèmes éducationnels, de la recherche à l'école de technologie supérieure, ETS, et directrice de technopédagogie à l'École des hautes études commerciales HEC de Montréal. Avant de rejoindre l'AEF, début septembre 2020, comme directrice du numérique, elle était coordinatrice de la vitrine technologie éducation. Donc, Pascal, à toi la parole. Bon, ben merci beaucoup Mona. Euh, donc, merci à, à toi de, de m'avoir euh, invité pour euh, finaliser ce panel et à Johan Colman également, à, avec qui j'ai travaillé dans mon ancien métier. Donc... Euh, J'interviens aujourd'hui, euh, ben je suis effectivement directrice du numérique à, à euh mais mon intervention a plus été motivée par euh, mon travail précédent euh, où, dans, euh, à la vitrine de euh, technologie éducation, nous gérions un catalogue de ressources éducatives numériques et nous avions entamé un projet avec le gouvernement du, de l'éducation du Québec euh, par rapport aux ressources éducatives libres. Donc, en fait, j'ai trouvé passionnant d'écouter tous les... Bah, toutes les interventions de, de, de chacune d'entre vous. Euh, on part à la fois donc, de, de l'open éducation qui permet finalement euh, d'accéder en ligne à différentes ressources. Euh, on voit qu'avec la clé du Covid, justement, il y a eu une obligation. Et donc, on, si c'est une tragédie, c'est une opportunité, on va dire, pour euh, le, le côté euh, transformation numérique. Euh, on peut après, je aller plus loin avec le côté libre, parce que ouvert n'est pas nécessairement libre. Et en fait, je vais vous présenter, je vais, je vais sortir ma petite quelques quelques diapos finalement, pour vous présenter des initiatives au Québec qui sont vraiment sur le côté le chemin indispensable de passer par justement l'éducation ouverte ou des ressources éducatives ouvertes et d'aller aux ressources éducatives libres. Ou si on prend vraiment les définitions initiales de l'UNESCO, il faut être en mesure de les modifier, ces ressources, et donc de capitaliser et de mutualiser sur elles. Et c'est vraiment après, si on imagine un cheminement obligatoire, là, de, on passe en ligne, ça devient ouvert et ça devient libre, ça va permettre, avec des cadres, comme il a bien été dit, juridiques institutionnels, de vraiment réussir des mutualisations, des capitalisations, et à ce moment-là aussi, des diminutions de, de coûts. Euh, voilà, donc je vais démarrer ma partager. Amiga. Voilà, je, je, vais, je vois que l'heure tourne hein, déjà, donc je, je vais peut-être passer très vite sur, certains, euh, sur certaines diapos. Donc, c'est ça, je vais vous présenter deux initiatives au Québec qui sont vraiment sur ce qu'on appelle les, les REL, là, comme on en a parlé, et par rapport justement un peu plus aux au REL, opportunités et défis, mais qui rejoignent tout à fait ce que j'ai entendu dans les différentes interventions précédentes. Donc, juste un rappel qui a dû être fait à, à plein de moments dans, dans, dans ce, ce colloque. Euh, quand on parle des REL, c'est vraiment un mot ben, qui a démarré en, en 2002, là, par l'UNESCO, mais où, pour lequel il y a vraiment une déclaration euh, en 2012, écrite avec euh, beaucoup de gouvernements autour de la table, pour vraiment indiquer que euh, quand on parlait de, de, de ressources éducatives libres, on parlait de différents types de matériel qui pouvaient d'ailleurs être en ligne ou pas, d'apprentissage, d'enseignement et de recherche, qui étaient soit du domaine public, on peut donc en faire ce qu'on veut, euh, soit protégés par un droit d'auteur et publiés sous licence ouverte, avec qui on devrait aussi pouvoir en faire ce qu'on veut, seulement euh, mentionner en fait l'auteur initial. Euh, voilà, et donc, en fait, là, même ce texte-là, c'est pas celui euh, de la définition de 2012 parce qu'il y a eu une révision de cette déclaration qui s'est passée en 2019 et qui a permis de préciser, finalement, euh, le côté licence parce que c'est une problématique, justement. C'est compliqué, en fait, euh, le droit d'auteur. Donc, pour vous faire un, un historique hyper rapide qui a été fait aussi, euh, parmi vous, je pense, entre autres, à Barbara pour, pour Genève. Effectivement, quand on commence à parler de ressources éducatives, ça vient avec, numérique, pardon, ça vient avec l'Internet et le web. Euh, donc, au départ, ici, plus en Amérique du Nord, c'était érudit en 1998 euh, au Canada. Ça a été qu'on mettait en ligne des revues savantes. Euh, Merlot, c'est une plateforme de ressources qui a commencé en 2002 aux USA avec des auteurs, avec des, des logiciels euh, auteurs. L'UNESCO, justement, euh, dans une conférence, a, a, a, est arrivé avec ce, ce nom-là. REL en français, ressources éducatives libres. Open Educative Resources en anglais. Et c'est pour ça qu'après, il y a aussi des confusions des fois entre ce qui est libre et gratuit. Euh, et puis donc au Québec, dès 2003, en fait, on commençait à parler de ressources d'enseignement euh, et d'apprentissage qui étaient numériques et justement la vitrine éducation que j'ai dirigée pendant deux ans avait démarré à ce moment-là euh, des banques euh, de ressources donc beaucoup de, de contenu et de formats pour ces, ces ressources. Certaines sont plus documentaires, qui peuvent soutenir justement le développement professionnel des enseignants, la recherche ou autre, et d'autres sont plus euh, des ressources à, à mobiliser directement dans la conception de son cours à partir du moment où on, bah, on le scénarise. C'est pour ça aussi qu'il y a des granularités très différentes, parce que la ressource peut être complète, on n'a rien à y faire, le cours est complet, le MOOC est complet, ou on part par des modules qu'on peut réagencer, ou on part sur des manuels qu'on peut changer, ou on part de plus en plus à des niveaux granulaires, beaucoup plus petit, euh, jusqu'à euh, des images ou autre. Et aujourd'hui, ça change aussi un petit peu, en tout cas, en Amérique du Nord, parce que ça devient un marché. Avant, justement, avec l'arrivée du web, tout était ouvert, tout était partagé. Et maintenant, euh, les éditeurs, avec justement les transformations numériques qui se passent euh, dans les universités, dans le secondaire, dans le primaire, commencent à avoir le marché et, et, et, et changent aussi. Au niveau de ce qu'ils propose comme livre, manuel, environnement numérique d'apprentissage, technologie éducative et bien sûr toutes les revues savantes côté recherche. Euh, on voit que nous, en Amérique du Nord, les, les anglophones sont plus avancés parce qu'il y a vraiment euh, des, des, des banques et des, et des catalogues qui sont assez euh, matures, euh, aussi bien au niveau donc, des types de ressources qu'ils produisent. Euh, on voit que ce, certains sont généralistes, c'est des ressources un petit peu de tout format ou pour soutenir différents types d'activités d'apprentissage. Euh, D'autres sont plus spécialisés avec des vidéos, certains c'est des simulations. Euh, au Canada, British Columbia Campus, c'est des open textbooks là, euh, vraiment open, c'est-à-dire qu'on peut complètement les remodeler à partir du moment où on les prend. Et les critères de recherche sont assez variés, assez explicites parce que c'est ça, on a beaucoup, c'est ça qui est compliqué en fait. C'est que, tout le monde met un petit peu sa, sa définition derrière les rênes et donc c'est compliqué après pour trouver des critères qui vont parler à tous et on voit qu'il y a une certaine maturité euh, par rapport à, à ces différents euh, sites entrepôts parce qu'on est vraiment en mesure d'aller chercher des, ressour des ressources en termes de, de licence, donc on, de Creative Commons avec carrément même les, les six applications, on, on peut préciser. Voilà, donc rapidement, deux initiatives au Québec qui sont vraiment sur donc, ce qu'on appelle les règles. Et je vais juste après vous, vous, vous, vous dire que c'est bien l'adaptation de ressources qui est, qui est primordiale. Euh, donc, une qui a été faite justement par des organismes du réseau collégial euh, au niveau de l'enseignement supérieur québécois. Euh, donc, je faisais partie de, de ce projet, je dirigeais ce projet finalement avec deux autres partenaires euh, au niveau du réseau collégial. Donc, c'était une étude de faisabilité pour justement un portail mutualisé pour la recherche de ressources éducatives numériques et le dépôt de ressources éducatives libres. Parce que les REL vont être utiles pour justement euh, l'accès, l'open access, mais potentiellement les REL vont être utiles pour permettre des chaînes de, de, de, de ressources dérivées qui vont permettre aux enseignants de travailler ensemble. Et la Fabrique REL, c'est vraiment un projet qui est dirigé par l'Université de Sherbrooke avec l'Université de laval et de Montréal, qui vise vraiment à promouvoir les REL avec ses définitions de modification, adaptation, et donc à sensibiliser, à former les enseignants sur ce que c'est les règles mais après ce que vous avez tous exprimé sur le fait aussi qu'il y a besoin d'une formation pédagogique finalement, parce que la technopédagogie ou l'usage des ressources numériques, c'est une stratégie pédagogique comme une autre, euh, et c'est aussi ce qui fait parfois défaut justement pour bien être en mesure d'utiliser toutes ces ressources. Euh, voilà, donc rapidement, pour le projet d'études de faisabilité, on a voulu avoir toutes les conditions gagnantes, justement, pour définir ce portail et de dire qu'on a donc les ressources pour enseigner et apprendre qui vont être utilisées par les enseignants pour scénariser leurs cours, on va dire. Mais eux, pour être en mesure de bien comprendre pourquoi ils ont besoin de ces ressources, ils vont aussi avoir des ressources pour réfléchir dans leur posture d'enseignant comment on utilise les -TIC, ou les TIC ou les technologies éducatives pour justement mieux soutenir les situations d'apprentissage de leurs étudiants. Ces ressources, elles peuvent être ouvertes parce qu'on va pouvoir y accéder et c'est déjà un grand pas justement parce que ça permet finalement de, de, de capitaliser sur les travaux des uns des autres. Mais il va y avoir une, une un, un, un ensemble plus petit qui va dire sur ces ressources-là, certaines seront libres parce que oui, je peux aller enrichir une réflexion, je peux aller enrichir une ressource ou autre. On est parti justement, voilà, sur ces définitions de dire, ben, par rapport à, à Creative Commons, ça fixe un peu les idées pour tout le monde. Il y a bien sûr le domaine public, mais ce qui est vraiment réel, c'est les, les, les, les licences qui sont à gauche et pas celles qui sont à droite. Donc, dès qu'on a du non-derivative, donc pas de modification, ben, on ne peut pas, Dire que c'est des rails. On peut dire que c'est des réos, des ressources ouvertes, et c'est déjà un grand pas vis-à-vis -vis de portails fermés ou autres, mais ça n'est pas des ressources qui permettent justement de modifier. Et puis là, il y a un enjeu au niveau de commercial ou non commercial qui ressort de temps en temps. Et donc voilà, on est arrivé à une proposition de tableau parce qu'on a bâti des consultations avec des professeurs, avec des conseillers pédagogiques, des conseillers pédagogiques, des bibliothécaires, pour arriver à une maquette et faire un dossier d'opportunité. Et puis la COVID est arrivée par là. Et puis le dossier, du ministère en fait, est assis sur d'autres priorités. Et au niveau du ministère de l'Éducation au Québec, le dossier est en, est en suspens à l'heure actuelle. Mais donc la page d'accueil de ce portail voulait dire qu'on voulait illustrer deux postures. Celle de l'enseignant qui réfléchit et qui se perfectionne parce qu'il faut qu'il sache à ce moment-là utiliser ou produire des ressources qui vont permettre justement d'enseigner et d'apprendre et ça va permettre aussi après d'avoir directement des accès des étudiants pour l'apprentissage autonome à ce niveau-là. L'autre projet, c'est la femme Donc, je vous disais, c'est vraiment un projet que le ministère a financé aussi. Le premier, c'était financé par le ministère de l'Éducation, celui-ci aussi, pour réellement se dire, pour arriver vraiment à une généralisation à la fois de l'éducation ouverte et puis de l'utilisation de ressources éducatives libres, il faut sensibiliser, il faut expliquer, il faut former et euh, après il faut accompagner aussi donc ça dans la fabrique REL c'est en gros des entités pédagogiques et technopédagogiques des trois universités donc Sherbrooke, Montréal et Laval donc là voilà comment ils ont commencé à travailler sur le processus de, pour comment on crée une REL au départ et euh, ils ont euh, dit où ils en étaient, et malheureusement, comme pour beaucoup d'entre de, de, nous, la COVID a finalement arrêté des choses. Mais donc, ils ont commencé à faire ce qu'ils appellent des méta cest c'est-à-dire des règles qui expliquent qu'est-ce que c'est une règle. Euh, donc, ça, ça a été fait l'année dernière. Ils ont commencé à faire des règles disciplinaires, donc des règles qui peuvent être reprises par de nouveaux enseignants pour être modifiées. Et puis, ils commencent finalement à faire aussi plus d'accompagnement pour expliquer finalement et c'est à la fois expliquer ce que sont les règles, mais parfois aussi euh, renforcer qu'elles -ce que, sont les différentes stratégies pédagogiques qu'on peut euh, utiliser pour soutenir euh, l'apprentissage des étudiants. Et si vous êtes intéressé d'ailleurs, il y a un atelier, euh, et puis il y a des, des liens aussi derrière, mais il y a un atelier de cette fabrique euh, jeudi, euh, la semaine prochaine, qui va donner des trucs pour, pour trouver des règles de qualité. Et donc, euh, la, la bibliothécaire de l'Université de Montréal qui tient cet atelier euh, participer justement à, à, aux consultations de, de l'autre étude. Voilà, donc euh, pour parler justement de façon générale des opportunités des règles, ben bien sûr, ben on l'a entendu à, à plein de moments euh, déjà. Les étudiants, ça va leur donner des opportunités pour se former et s'informer de façon autonome. J'ai entendu, euh, justement, ça leur redonne le contrôle sur l'apprentissage. Euh, on voit aujourd'hui que justement, il y a beaucoup de choses euh, au niveau de, de, de, de, de la personnalisation, l'adaptation au rythme, puis la formation continue, la formation tout au long de la vie. Donc, ça permet après aux étudiants de décider eux-mêmes de à quel moment ils veulent aller apprendre telle ou telle chose, donc vraiment de, de, de renforcer leur autonomie. Ça permet, et ça c'est un petit peu plus au niveau… Euh, Américains, euh, États-Unis, de, de diminuer les coûts d'achat aux, aux, aux, liés aux achats de matériel, les manuels. À l'heure actuelle, il y a des étudiants aux États-Unis qui n'achètent plus des matériels de cours parce que, avec le coût de l'éducation, c'est rendu trop cher. Donc, en fait, euh, ça, ça, ça, ça amène après du décrochage ou ça amène après des échecs parce que les étudiants n'ont pas toujours les moyens d'acheter le matériel nécessaire pour pouvoir suivre leurs cours. Donc, à partir du moment où on va faire des manuels numériques euh, libres, ben justement, ça enlève le poids pour eux de leur, par rapport à leur situation financière. Et donc, voilà, ils vont accéder à une diversité de ressources pour apprendre eux-mêmes avec leurs pères étudiants, puis avec leurs profs aussi, mais aussi le côté, euh, on apprend à, à plein de moments différents, pas simplement dans, dans la salle de cours. Donc, pour les enseignants aussi. Euh, à partir du moment où il y a des, des, des ressources euh, d'enseignement et d'apprentissage, en allant voir ça, ça va un petit peu les faire réfléchir sur leurs pratiques. On voit qu'il peut aussi y avoir des ressources plus de développement professionnel, donc là, ils se forment même là-dessus. Ça leur permet d'aller plus vite dans l'élaboration des aires pédagogiques d'activité. Les ressources sont là, il faut les utiliser. Euh, ils n'ont pas besoin de les redévelopper, je l'ai entendu aussi euh, tout à l'heure. Ça leur permet d'avoir des idées sur, justement, euh, comment, quelles sont les différentes stratégies pédagogiques qu'on peut utiliser Alors, pas grand-chose, mais oui, des simulations, des collections d'images, des vidéos ou autres, qui vont soutenir finalement différents types de, de, de parcours ou de, ou de, de situation pédagogiques. Et donc, ça leur permet d'avoir accès à du matériel complémentaire, à l'enseignement traditionnel qui va plus être l'enseignement magistral. S'il y a eu beaucoup de soucis avec l'arrivée de, de la COVID partout dans le monde finalement, et au Québec aussi, c'est que les outils étaient là, mais finalement les enseignants avaient des difficultés, ne savaient pas bien les utiliser en fait. Alors qu'il faut vraiment le voir comme un complément intéressant et le côté formation hybride est vraiment un, un beau modèle. Et donc, pour les institutions, et ça rentre un petit peu dans tout ce qui est cadre juridique ou cadre institutionnel ou gouvernance, dont de, qui ont été évoqués ici, ça peut permettre justement de mutualiser euh, des, et capitaliser sur des ressources de qualité. Quand il y a des belles ressources euh, justement en anglais, pourquoi ne pas les traduire en français si on parle de, de, de, de francophonie Ça permet de contextualiser parce que euh, suivant les contextes de classe ou les, les contextes de pays ou les contextes euh, même d'infrastructures, il faut pouvoir modifier ces ressources pour, euh, pour les utiliser, euh, les actualiser. Des ressources économiques à un tel moment peuvent être toujours bonnes, mais il faut changer des dates ou des choses comme ça. Et ça permet enrichir parce que ça peut créer une chaîne, justement, de co-construction où on part d'une ressource qui s'enrichit au fur et à mesure euh, des choses. Euh, donc, soutenir la progression des enseignants, euh, soutenir la réussite des étudiants, les exposant à plus de stratégies et d'innovations pédagogiques parce que leurs profs seront mieux outillés euh, et répondre aux recommandations de l'UNESCO. Et donc, voilà, je vous donne encore trois, trois diapos où, pour vraiment parler des règles avec les enseignants, ben en fait, c'est ça, il faut savoir ce que c'est, puis on ne sait pas toujours, il faut comprendre à quoi elles servent, c'est compliqué, savoir où on les trouve, quand on les trouve, en trouve de qualité, comprendre tout ce qui a trait aux notions de droit d'auteur et droits permis par les licences, ce n'est pas facile, savoir les utiliser, les contextualiser, savoir justement si, si on les contextualise, comment on les repartage, en citant l'auteur original, et puis une fois qu'on s'y met, euh, il y a aussi un petit peu de travail pour bien le faire, savoir s'organiser pour en coproduire, savoir où héberger les règles euh, produits, parce que parfois, donc les institutions, les universités ont des endroits où leurs euh, profs peuvent poser des ressources, où il y a des portails qui existent un petit peu partout, mais parfois, les enseignants savent pas où les mettre. Et donc, il y a deux diapos qui rappellent finalement des dépits que j'ai entendus pendant les interventions de, de, de mes collègues et qui ont donc été confirmés euh, lors justement des consultations euh, qui ont été faites dans le projet études de faisabilité où il y avait donc des enseignants, des conseillers pédagogiques et des bibliothécaires. Ben, les règles justement, c'est justement peu connu et donc il y a un problème de confusion avec le libre accès. Donc, en fait, c'est comme un cheminement. Hein. Il faut passer en ligne, il faut passer au libre accès et si on veut aller plus loin pour mutualiser, pour collaborer, pour diminuer les coûts, on va jusque justement à, à, la, à la liberté. Mais toujours en citant euh, l'auteur original. Euh, on a vu d'après ces consultations qui ont été à la fois en présentiel et en sondage, qu'il y avait parfois des perceptions erronées sur ses propres connaissances parce que les gens se disaient connaissants et puis après indiquaient qu'ils allaient sur des différentes plateformes où les ressources n'étaient pas libres justement. Donc, ils étaient en connaissance des licences ou des règles, mais on voyait que dans leurs usages, c'était peut-être pas tout à fait ça. Ce qui a été exprimé souvent, c'est quand ils recherchent des règles, ben justement, c'est pas facile de savoir si vraiment la ressource est libre. Est-ce que je vais pouvoir la modifier parce que c'est ce que je veux. Ben, je ne le sais pas toujours quand je trouve une ressource. Euh, parfois, justement, on est surpris de voir que la ressource n'est pas gratuite parce qu'il y a des portails payants qui se mettent dans ma recherche. Donc, euh, c'est là où il faut bien voir aussi qu'une ressource libre n'est pas forcément gratuite, je peux l'acheter et après la modifier et puis la rendre gratuite à la communauté si je le souhaite, mais ça ne rentre pas nécessairement dans la définition initiale. Il y a plein de, par... a plein de ressources partout parce qu'il y a beaucoup de plateformes. Des fois, les plateformes, justement, ben, c'est compliqué de faire les recherches dedans, il y a des liens brisés, euh, il n'y a pas toujours des corrélations entre les critères de recherche, les résultats qu'on obtient, c'est variable, c'est nombreux, on ne comprend pas quest ce qui nous revient et il y a un manque de ressources de qualité en français. Donc ça, c'était un petit peu des, des perceptions confirmées, présentation confirmée dans ces ateliers. Euh, par rapport aux enseignants. Euh euh, il y avait aussi cette occupation liée à la qualité des règles, mais aussi des conseillers pédagogiques aussi des bibliothèques, en fait, des bibliothécaires. En fait, c'est intéressant des fois de voir comment les, les, les opinions bougeaient un petit peu. Euh, ces règles sont-elles aussi de bonne qualité que les ressources des éditeurs? Et on voyait en fait que la licence n'était pas le critère prioritaire que les différents participants euh, nous donnaient pour la recherche de ressources. Or, si on veut qu'elle soit libre, c'est le critère parce que euh, si on veut pouvoir l'adapter, bah, si on trouve d'autres ressources, en tout cas par rapport à cet objectif-là, ça ne servira pas. Et donc, l'autre défi pour la production et l'adaptation de règles, c'est justement pas de valorisation institutionnelle pour produire des règles. Donc, ça veut dire que les professeurs, s'il n'y a pas de valorisation, ils vont plutôt euh, faire d'autres types de travaux, euh, de recherches ou autres. Donc, ça, c'est une problématique qui doit rentrer dans un cadre. Euh, le cadre, justement, juridique doit être là aussi pour bien expliquer euh, Qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Donc, euh, c'est pas très clair là qu'il y en a. Si je veux bien effectivement que ma ressource soit libre, on doit m'attribuer la paternité ou la maternité, mais quand même, je veux peut-être pas que quelqu'un l'utilise dans une activité commerciale. Donc là, on voit qu'il euh, y a un petit inconfort. Certains euh, aussi sont parfois euh, préoccupés par rapport à la qualité de la propre production. Est-ce qu'elle est bonne pour être partagée? Petite coquille, il a pas de F euh, Ou. Et ça, ça revient aussi souvent. Si quelqu'un prend ma ressource, il va peut-être altérer, il va dire autre chose que ce que je voulais dire, donc finalement, on va m'attribuer des choses que je veux pas qu'on m'attribue. Donc ça, c'est la complication. C'est ça qui est compliqué aussi dans le fait de dire qu'il y a des adaptations successives. Bon C'est intéressant de voir aussi qu'il n'y avait pas de consensus au niveau de la participation des étudiants à la production de REL. Euh, et donc, justement, que dans la recherche d'une REL, le potentiel de modification et d'adaptation n'est pas considéré comme prioritaire, ce qui finalement est un peu pas cohérent avec la recherche de REL en tant que telle. Euh, et puis, donc il peut y avoir des réelles difficultés techniques ou même par rapport aux au logiciels donc euh, qui peuvent être propriétaires pour adapter la ces règles donc euh, la culture de partage dont j'ai entendu à différents moments est vraiment euh, le, le, le nœud là, le, le cœur de la chose et d'enrichissement donc c'est pour ça je pense que après je suis passée bien, sur les, les URL que effectivement comme comme je l'ai entendu il est nécessaire qu'il y ait des cadres de gouvernance qui partent en fait des gouvernements, euh, des, des, des, des directions des universités. Et au Québec, c'est finalement ce qu'on vit depuis deux ans maintenant euh, parce que le plan, le, le ministère de l'éducation a fait un plan d'action numérique dans lequel il y a beaucoup de mesures pour le primaire, le secondaire et l'universitaire. Et c'est lui qui a donc financé euh, justement ces projets qui mettaient en avant euh, les règles. Après, il y a d'autres projets donc, financiers intéressants comme des MOOC ou autres, euh, ou autres formations en ligne, mais euh, qui sont nécessaires et qui donnent un, un, accès, euh, et donc un accès à la connaissance, mais qui ne sont pas finalement dans les définitions qu'on a fait au, au Québec, là, de vraiment regarder qu ce qui était euh, libre. Voilà, et puis donc, il y a eu un colloque qui s'est passé tout récemment, et mes collègues justement du CCDMD et du CDC ont fait une présentation, que vous pourrez aller là, et la, la Fabrique elle a aussi fait une présentation et j'ai bien sûr ajouté un lien parce que, étant maintenant directrice du numérique à l'AUF depuis depuis deux mois, on a, je l'avais déjà vu auparavant, on a un très beau catalogue de recherche éducative numérique avec un B9, mais je ne suis arrivée depuis trop peu pour être en mesure de trop parler là-dessus. Donc, voilà, ça sera l'occasion d'autres rencontres. Merci beaucoup, Pascal. Vraiment, merci. C'est parce que sans le vouloir, on a, on, tu as fait le, le récapitulatif de tout ce qui a été présenté, euh, sans savoir au préalablement ce que les collègues allaient présenter. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ce diaporama intéressant et de faire le... Le retour vers tout ce qui a été fait. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde juste dans la partie questions. Je pense que la dernière question, enfin la dernière réponse, est de Monsieur Didier Lehoult. Donc merci pour les réponses. Euh, je reste encore deux minutes pour voir euh, s'il y a d'autres questions. Euh, une, bah, moi, je n'ai pas une question, mais j'ai juste une petite remarque. C'est que tout le monde a été euh, au niveau du, euh, au, au moment de la Covid, en train de faire des méta euh, méta parce que nous aussi on a dû faire ple plein de webinaires pour expliquer aux collègues et Mokhtar Benenda ici présent a participé à ces webinaires comment utiliser une ressource libre, qu'est-ce qu'une ressource éducative libre, comment faire... Donc du coup on était peut-être tout le monde dans la même situation pour expliquer qu'est-ce qu'une ressource éducative libre. Donc en parlant de Mokhtar Benenda, j'ai déclenché une question. Et donc c'est une question de Mokhtar pour dire « Bonjour Pascal, ravi de te revoir ». Qu'en est-il du faire du fair use en Amérique du Nord par, par, par rapport, je suppose, au CC, au Creative Commons Ah, elle est partie, Pascal. Ah, elle est de retour. En sortant, je plus le micro, effectivement. Euh, je ne vois pas la question de, de, de Mokhtar. Bonjour Mokla. Euh, ben, par rapport au Fair Use, est-ce que tu veux dire par rapport à l'usage en salle de classe et par rapport finalement au droit d'auteur et le fait qu'on peut euh, utiliser un sous-ensemble, par exemple par rapport à un livre ou différentes choses, est-ce que c'est ça la question Je ne vois pas la question. C'est ça. Ok. Ben, en fait, c'est ça. Ben, bien sûr, il y a toujours. Ben, c'est pour ça que les droits d'auteur, c'est compliqué. Hein. Et puis, moi, je ne suis pas une experte euh, là-dedans non plus. Mais oui, avec le côté éducation, il y a toujours, euh, on va dire, des dérogations par rapport à, à des usages. Ah, ben peut-être que, ok. <rire> voilà, c'est pour ça, effectivement, que je suis française d'origine, mais ça fait plus de 20 ans que je suis au Québec, donc eh ben, il y a des choses pour lesquelles j'avais pas eu euh, l'opportunité d'eux. Donc, c'est des choses que je vais découvrir euh, un peu plus maintenant à nouveau. Euh, donc, effectivement, donc au, au en, en Amérique du Nord, on, on est en mesure, en fait, salut, <rire> on est en mesure de d'utiliser dans les salles de classe et donc après potentiellement aussi dans les environnements numériques, euh, les environnements numériques d'apprentissage, euh, des bouts de, de ressources euh, par contre, c'est ça, il faut effectivement, c'est toujours, ben, je le connais pas, là. c'est québec euh, une, une, une société ici, qui, au Québec en tout cas, qui, qui régit ça. Et ils sont en train de changer leurs règles aussi parce qu'avec la numérisation, ben, c'est compliqué pour eux aussi là de, de, de suivre un peu ce qui se passe. Euh, mais donc ça, oui, bien sûr, c'est toujours là, sachant à ce moment-là, et c'est pour ça des fois qu'il y a des universités qui sont un peu tirées les oreilles, c'est que quand elles en mettent trop et que finalement… Euh, justement, avec les ENA fermés, on peut des fois en mettre un peu plus, mais en fait, on ne devrait pas parce que justement, on est régi par ces, ces règles et parfois, parce que l'ENA était mal verrouillé ça s'est vu, ça s'est su et donc après, il faut effectivement rectifier ça à, à l'interne. Euh, mais donc, ça veut dire, avec le Fair Use, on a quand même, ben c'est ça, on a des restrictions, on a des contraintes. Dès qu'on part sur euh, les ressources éducatives libres, à partir du moment où on fait ces décisions justement de partage, d'enrichissement mutuel et de dérivation, on, on, on sort de ça parce que finalement c'est l'auteur. C'est pour ça aussi qu'il faut y avoir des cadres juridiques au niveau des institutions, parce qu'il peut y avoir parfois des conventions collectives ou à qui est vraiment la ressource. Donc c'est assez complexe, mais l'objectif de ces de ces licences numériques là, c'est vraiment de dire euh, oui à ce moment-là, je libère ma ressource à partir du moment où j'ai choisi l'application adéquate des six applications de Creative Commons. Et voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, non, exactement. Mais je pose cette question parce qu'elle elle émerge tout le temps par rapport, dans le cadre de ce qu'on appelle l'exception en droit d'auteur. Donc, euh, les, les, les lois en termes d'exception, euh, l'exception pédagogique, de bibliothèque, de citation, etc. Donc, cette, cette dimension juridique des Creative Commons et des droits euh, des exceptions en droit d'auteur elle est régie quelque part par un socle juridique national de chaque pays. Et apparemment, effectivement, en lisant, en faisant un peu de lecture là-dessus, que ce « fair use » aux États-Unis, c'est quelque chose qui n'est qui, qui pas dans la culture européenne, par exemple. Donc, on a une interprétation des, des exceptions ou bien des, des lois qui, sont, qui régissent un peu cet aspect-là différemment. Il y a une vision nord-américaine, les États-Unis et le Canada, et une vision européenne. Donc, ça a été un sujet de discussion hier, lorsque… J'animais un peu une question sur, euh, sur ce sujet-là. Donc, on, on voulait savoir exactement ce qu'il en est euh, par rapport au fair use dans, aux États-Unis et, et comment, surtout, la, la notion juridique, elle est, et, et en Europe, c'est dans les textes, c'est-à-dire elle est spécifiée dans le texte. Et s'il y a un cas qui est porté devant les tribunaux, le juge décide en fonction de ce qui est décidé dans les lois. Alors qu'aux États-Unis, ça revient au juge et le juge n'a pas un texte qui lui permet de décider de trancher. C'est en fonction de son interprétation à lui, du cas, cas qu'il est en train de traiter, etc. Donc, c'est une petite nuance tout simplement que sur laquelle j'ai voulu attirer la fin. Oui, j'aurais bien aimé être à ton atelier, mais hier, c'est ben, ça, j'étais plein de rencontres. Alors, <rire> merci, Mortel. Hein, merci, euh, merci pour cette précision qui est très intéressante. Euh, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Euh, voilà. Il n'y a pas d'autres questions. Donc je voulais euh, vous remercier tous d'être là. Je voulais juste faire un petit coucou à Johan Coleman qui devait être euh, animé avec moi cette table ronde, malheureusement pour des raisons de santé il n'a pas pu le faire. Donc je lui souhaite un prompt rétablissement. Et puis, merci d'être tous là, merci, merci Périne, merci Romuald, merci pour cette technologie qui a été à notre service. Voilà, Périne qui est là. Et on aurait bien aussi vu Romuald qui est là. Romuald, Voilà, et puis, euh, il est là, comme ça on lui dit bonjour, merci euh, devant tout le monde. Euh, J'aimerais qu'il vienne nous rejoindre, mais comme les sessions se terminent, okay. j'imagine qu'il est dans une autre session. Ok, donc merci à toi Périne, je, je vais peut-être te donner la parole, si tu veux dire quelque chose, comme ça moi je peux sortir aussi de la scène, te redonner ta scène. Euh, bah, tu, peux, tu peux monter avec moi sur scène pour qu'on termine ensemble. Moi, -même, on s'est rencontrés via la technologie uniquement, on ne se connaissait pas dans la vraie vie. Hello. Euh, voilà, et donc euh, merci Facebook qui n'a pas que des mauvais usages, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on met derrière, les valeurs. Met dans la technologie qui, qui compte, on n'arrête pas de le dire euh, entre personnes intéressées par le numérique, mais il y a toujours euh, euh, de la communication à faire là-dessus. Alors, c'est pareil, euh, Romuald, je l'ai connu aussi euh, grâce à LinkedIn, <rire> mais alors, quelle rencontre! Il est vraiment convaincu euh, que l'open education est intéressante et convaincu de l'open source, et, enfin, de, de, de, des valeurs de l'open source. Et, il ne connaissait pas encore ce mouvement et donc euh, vraiment, il a, il a transformé euh, cet événement qui ne fait que démarrer. Donc, je vais lui donner après la, la parole là-dessus, euh, au niveau technologique qui ne fait que démarrer, mais dans la communauté l'animation euh, aussi. Euh, donc, euh, au-delà de cette conférence et de ces deux jours, bah, d'abord, on espère qu'il y en aura une deuxième édition de « Open Education Global francophone ». En plus, l'Université de Nantes qui a obtenu euh, Open Education Global anglophone euh, l'année prochaine. Donc, euh, double raison de, de célébrer ensemble, euh, si ce n'est la fin de la distanciation sociale, en tout cas le fait d'être une grande communauté au niveau international. Puisque je rappelle qu'Open Education Global, cette année, ça devait être à Taipei. Et finalement, c'est à Taipei, à Delft euh, pour l'Europe. Et puis, euh, sur le continent américain, ça s'est organisé depuis Toronto. Euh, il y a une forte communauté, évidemment, il y a beaucoup plus d'inscrits que d'habitude. D'abord, il n'y a pas de coût, pas de frais de mission, euh, pas de famille à quitter euh, pendant une semaine pour pouvoir euh, assister euh, à trois jours euh, très loin. Euh, alors, d'un côté, c'est triste, mais d'un autre, c'est vrai qu'il y a un autre type. Enfin, voilà, il y a moins de bilan carbone et moins de frais, et beaucoup plus de monde peuvent participer, peut-être des personnes qui n'avaient pas accès à ce type de conférence. Euh, donc, euh, vraiment, je me, je me réjouis euh, qu'on ait pu organiser ça. Je ferai le lien euh, la semaine prochaine avec Open Education Global euh, anglophone. Et puis, euh, puis, vous êtes tous des, des experts. Euh, L'idée, c'était aussi de s'adresser à des personnes qui n'avaient pas forcément, euh, justement, euh, connaissance du mouvement. Donc, on a fait une campagne de web marketing. Euh, bon, c'est pas la peine d'y revenir, mais ça va permettre dans le long terme aussi de. de toucher beaucoup plus de monde, en fait, et de leur expliquer que c'est souvent par ignorance qu'on qu n'ouvre pas ces contenus pédagogiques et que ça ne suffit pas et que ce n'est pas ça qui remettra en cause euh, l'enseignement. Euh, Pourquoi ben, Principalement parce que tous les étudiants ne se jettent pas euh, sur les manuels pédagogiques et il faudra toujours des personnes euh, pour, les, pour donner le cadre et pour les aider à, à monter en... Euh, à monter en connaissances et en compétences, euh, y compris du 21e siècle. Et l'open education fait partie de ces nouvelles compétences, comprend un peu le droit d'auteur, comment on se comporte sur Internet. Voilà, ça insuffle la culture numérique euh, au-delà de la culture du partage, euh, au-delà des connaissances scientifiques qui sont transmises à l'université. Voilà, je vais laisser la parole à Romuald et il va terminer en fait le, toute notre conférence. Voilà. Euh, je vais faire la, la conclusion Merci. qui est en fait une sorte de suite. Donc, euh, c'est pour vous expliquer que bah, désormais, euh, sur la page euh, que je vais vous partager immédiatement, mais que vous aurez normalement, automatiquement, via messagerie, euh, que ce soit via LiveStorm ou moi qui ferai un mail de récap, donc vous avez désormais en fait sur la page euh, donc Open euh, Education francophone euh, sur LiveStorm, tous les anciens euh, événements de la veille et ceux qui viennent se terminer sont disponibles à la demande. Donc, en fait, vous pouvez tout simplement les regarder en indiquant votre mail euh, de participant, euh, ou même si vous avez en fait euh, des collègues, des amis qui pourraient être intéressés, vous pouvez en fait vous y inscrire euh, après coup. Ça marche quand même. Donc, c'est euh, un des avantages de cette plateforme. Ça vous permet de vous inscrire. Pour accéder en fait à la rediffusion immédiatement. Donc là, vous voyez qu'à part celle-ci qui est encore en cours justement, tout le reste est donc disponible euh, à regarder euh, à la demande euh, par ne, par qui, qui veut. Euh, par la suite, euh, vous pouvez vous rendre donc, sur le site Open Global Francophone euh, où vous pouvez vous inscrire à l'infolettre euh, pour rester informé de la suite euh, du projet. Et euh, la suite du projet, entre autres, c'est de développer en fait un espace ressources dans lequel, dans un premier lieu, euh, moi, je vais retranscrire euh, bah, les différents donc, euh, webinaires de ces deux journées qui seront disponibles à la fois sur une plateforme qui s'appelle Vimeo et sur YouTube euh, pour la, lui donner, euh, élargir sa diffusion. Euh, il y aura sans doute des morceaux choisis aussi également. Je vais essayer de faire des playlists, des trucs comme ça, en sachant que euh, ce projet, euh, il est euh, à minima, un projet sur lequel euh, on va faire du travail de développement sur deux ans. Euh, donc, euh, il va avoir, euh, l'idée, c'est de de partager des ressources dans un premier temps avec les intervenants que vous avez pu rencontrer lors de ces journées mais par la suite l'idée c'est d'essayer en fait de fonder une communauté justement de cette open éducation global, euh, globale pardon. Euh, on réfléchira, on réfléchira pardon, comment, à travers quel outil quelle modalité, mais l'idée c'est de construire ça euh, ensemble avec l'idée que Perrine a évoquée que moi j'appelle le déjà là c'est à dire il y a déjà énormément de choses qui sont là et le tout ça va être tout simplement de travailler ensemble à les mettre euh, euh, en forme et euh, à disposition euh, pour le plus grand nombre et pouvoir euh, faire vivre en fait euh, les ressources éducatives libres euh, en, en, ensemble en fait, en participant, intervenant euh, euh, milieu de l'éducation je sais qu'on a évoqué l'idée j'en parle, tu m'arrêtes si je me trompe l'idée ce serait éventuellement après faire la même chose mais auprès d'un public euh, d'enseignants, peut-être plus du secondaire ce genre de choses, enfin, il y a l'idée de poursuivre ou de répéter, pourquoi pas, l'expérience d'organiser des webinaires avec des, des profils à chaque fois pour qu'à la fin, ça fasse grandir la communauté, qu'on puisse avoir d'autres angles pour aborder les, euh, bah, la thématique. Voilà. Oui, j'ajoute, comme c'est comme vrai, je l'ai dit dans le précédent webinaire qui vient de se terminer sur, sur le plan education au niveau européen ou au niveau que ce soit au niveau des sciences fondamentales, euh, quand je suis arrivée chez les anglo-saxons euh, et que j'ai vu Open Education Global et que la conférence commençait en disant « c'est normal si c'est le désordre, euh, c'est pas grave, ça m'a mis à l'aise ». Vous voyez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de déjà là, il y a aussi les initiatives institutionnelles, euh, mais on va bien tous ensemble dans la même direction. donc euh, euh, Le plus dur, euh, comme on sait, c'est d'animer la communauté avec une, une telle conférence, c'est peut-être euh, qu'on n'a pas voulu institutionnel, justement, pour euh, rester euh, très libre hein, et euh, dans, dans l'organisation. Euh, on espère euh, apporter euh, beaucoup d'éléments, les rassembler avec Romuald. Euh, en fait, quand on, on s'est rencontrés, on, on s'est dit que ça n'allait pas être juste une conférence, mais deux ans en fait hein, euh, d'accompagnement. Alors, pas, pas complet, mais euh, ça sera à vous et à vous d'animer. Je veux dire, on ne peut pas tout faire. On met en place euh, des outils, des idées. Et puis, euh, après, c'est à chacun, euh, peut-être, euh, webinaire par webinaire, par thématique de webinaire, il va se dégager des thématiques parce que là, on, a, on est parti d'experts qui avaient envie de parler. On a demandé quand ils étaient disponibles le 12 ou le 13 novembre. Hein, c'est parti comme ça. C'est Romuald qui a eu la bonne idée. Demandons d'abord qui est libre à quel moment. Euh, vous êtes encore ici. Donc, euh, si... Euh, si ça vous plaît, on, on a vos coordonnées mail et puis euh, à vous de vous impliquer par la suite. Voilà, juste pour terminer le dernier mot, il y aura une conférence de clôture et ça sera le premier webinaire post-conférence, pas trop longue. On fera un peu le bilan de ce qu'on a fait où on en est. Le temps qu'on qu qu incurgite un peu tout, ça ne sera pas avant trois semaines, ça c'est sûr. Et puis, euh, ça sera l'occasion de, de se revoir pour, pour les motiver. Voilà, sinon… À dans un an, uh, Open Education Global uh, francophone numéro qui sera certainement à Nantes uh, en présentiel et sinon à distance également, et de toute façon à distance en fait. Euh, bah, euh, moi je vais euh, donc euh, du coup me permettre de fermer euh, et les onglets et cette euh, conférence euh, pour avoir. Je... Au revoir. Voilà, je vais dire au revoir Férine, je me permets de euh, fermer ton onglet. <rire> voilà. Je vais fermer le lien également. Et donc vous allez avoir donc ce dernier euh, webinaire euh, directement disponible en replay. Euh, au revoir à tous et encore merci. Au revoir.